projets qui arrivent en fiction entièrement écrit. si c'est du programme court et que ça fait trois pages, ça marrant. va être lu. Le scénario de 80 ou 100 pages, euh, il ne sera pas lu. Il faut un pitch, il faut un synopsis. En télévision encore plus, la chaîne va de toute manière demander des modifs. Euh, la chaîne, à la limite, le producteur, pour pouvoir présenter le projet à la chaîne, va lui mentir. Scénario, on ne dit pas à la chaîne que le scénario a déjà été écrit. Et la chaîne, après, elle va, à la lecture du synopsis, dire éventuellement, si on a de la chance, euh, ça m'intéresse, allons-y, écrivons le scénario. Et là, le scénario arrivera un peu plus vite. Mais on fera quand même sur ce produit fini. Euh, il faut montrer qu'on est au moins ouvert à la discussion sur le faire évoluer. Voilà, Parce que le producteur, lui, il a une expérience des chaînes. Euh, il sait ce que les chaînes recherchent, ce qu'elles recherchent à un instant T, C'est pas forcément ce qu'elles sont en train de diffuser. Les chaînes travaillent euh, à un an souvent, euh, euh, voire deux. En ce qui concerne le service public, en plus, euh, les directions de ces chaînes et les chargés de programmes changent souvent, donc tout ce monde-là change souvent d'avis, euh, donc ça prend du temps. Donc c'est pas parce que, même s'il faut être conscient de ce qui passe sur France 5, sur Arte euh, ou sur M6 à un instant T, euh, ça veut pas dire que c'est ce qu'ils cherche aujourd'hui pour le diffuser dans un an. Donc c'est pour ça que le producteur est nécessaire euh, euh, au développement du projet. C'est que de l'humain. Il y a des relations régulières où euh, on cherche à savoir ce qu'ils cherche, la tonalité. Euh, il y a euh, des... Euh, moment où on arrive avec des projets qu'on a en général envoyés avant et puis un, on en reparle lors du rendez-vous suivant et il y a les relations euh, des rendez-vous un peu off euh, lors des marchés, des festivals où le producteur rencontre les diffuseurs et à ce moment-là on glane pas mal d'infos, peut-être plus qu'à des moments plus formels. Il y a des projets qu'on a développés, qu présentés développé, présenté aux chaînes pendant 15 ans. <rire> Euh, en représentant tous les trois ans, en fonction des gens qui avaient changé dans les chaînes, on représentait le projet parce qu'on continuait d'y croire. C'est rare, mais c'est arrivé. Il y a des projets sur lesquels on va y avoir une réponse rapidement, euh, euh, des choses, euh, il suffit de le pitcher à la chaîne, et la chaîne dira « non, ça laisse tomber, c'est même pas la peine que tu m'envoies le texte ». Des choses où on envoie le texte, et où on reçoit une lettre type « votre projet va être lu euh, », et six mois plus tard, on reçoit la réponse négative. Quand ça, quand ça les intéresse, ils répondent en fait beaucoup plus vite. Parce qu'il faut que ça soit produit maintenant pour être à l'antenne à telle date. Alors à telle date, ça veut dire dans un an. Hein. Mais en documentaire, il euh, y a parfois des chaînes qui répondent juste pas. Les producteurs eux aussi ils relancent, ils sont obligés d'être sous saoulants. Et en général relancer, ça veut juste dire obtenir que le projet soit remis au-dessus de la pile. Il ne faut pas oublier que le producteur est dans la même position que l'auteur, que le réalisateur vis-à-vis -vis des chaînes. Les chaînes aussi trouvent que les producteurs qui les harcèlent, qui leur demandent alors, alors, alors, sont saoulants. Euh, les chaînes aussi euh, râlent quand le projet est mal ciblé, même si certains producteurs inexpérimentés vont mal orienter leur projet. Il faut savoir pour l'auteur, faire confiance au conseil du producteur, et c'est pas parce qu'on pense que son film il a sa place sur France Télévisions, que, France, que ce soit dans l'air du temps chez France Télévisions, et dans les envies chez France Télévisions. Parfois, à un instant T aussi, même si ça a sa place sur la chaîne, la chaîne elle est déjà pleine de telles catégories de films, et à l'instant T, euh, pendant quelques mois, ce n'est pas cette catégorie de films-là qu'elle va commander. Donc le producteur lui aussi, il choisit le moment où il envoie aux chaînes. Il est obligé de faire des ordres de priorité. Donc il ne faut pas être non plus complètement injuste avec le producteur, quand euh, le producteur intéressé par le projet euh, qui a répondu oui, ça m'intéresse, réécrit, etc. Ensuite dit, il faut attendre. Parfois, il faut attendre parce qu'il faut attendre le bon moment pour le proposer. Parfois, il faut attendre parce qu'il a été proposé, mais il faut pas lancer tout de suite. Pour les réalisateurs, ce n'est pas la peine d'envoyer aux chaînes. Ça ne sert à rien d'envoyer un projet à une chaîne. Euh, C'est du temps perdu. Les chaînes veulent s'adresser à des producteurs. Sauf peut-être dans le cas d'une toute petite chaîne. Mais à ce moment-là, on ne vend pas un projet, on se vend soi-même et on veut devenir salarié et on fait candidature pour, être, pour travailler dans la boîte. Sur la recherche de projets, et le développement, ça dépend des boîtes. Il y en a qui sont plus inclines à être particulièrement proactifs sur les projets, il y en a d'autres un peu moins. Mais dans toutes les boîtes, il y a les deux. Des projets qui arrivent, qu'on reçoit, les idées qu'a le producteur et qu'il aimerait faire développer. Il y a des boîtes, évidemment, qui se sont fait une institution de regarder l'Almanach. Dans trois ans, ça sera la commémoration de tel anniversaire, de la mort d'un tel, ça sera l'année de la Chine, le Japon ou l'Argentine. Euh, voilà. Sur le choix du réalisateur, sur le choix du projet, euh, si le producteur a une idée et qu'il veut la faire travailler par quelqu'un, Là, il va s'adresser à quelqu'un à qui il a déjà travaillé et avec qui ça s'est bien passé. Sur un projet extrêmement classique pour une chaîne hertienne lourde, on, quel... on va même s'adresser à quelqu'un d'expérimenté. Si on est jeune, inexpérimenté, qu'on n'a jamais fait de film ou un film pour le câble, euh, et qu'on arrive avec le projet super ambitieux, euh, il faut être prêt à s'entendre dire « ça sera une co-réalisation, mon ami ». Pas seulement parce que le producteur le demande, mais parce que la chaîne si, si, va l'exiger. Ils ont besoin d'être rassurés sur le fait que le réalisateur va y arriver. Et qu'il va y arriver dans les temps, qu'on ne va pas passer 100 ans au montage euh, avec le dépassement et les coûts que ça cause pour le réalisateur, pour le, le producteur pardon, euh, et qu'il ne va pas y avoir pour la chaîne 5 visionnages. Donc ils ont besoin d'être rassurés, d'avoir un, un réalisateur expérimenté voire, dans certains cas, ça va dépendre des producteurs, selon qui sont plus durs ou moins durs, pas réalisateur mais auteurs seulement. Alors auteurs seulement, ça pose le problème qu'il n'y a pas de salaire, donc pas d'assédic du spectacle. J'ai le cas actuellement, euh, on développe un film euh, historique pour le prime time de France Télévisions, euh, donc avec un budget euh, qui permet d'être à l'aise. France Télévisions a demandé, comme le producteur, euh, qui est une co-réalisation, parce que le réalisateur en question euh, est relativement jeune, la quarantaine, est-ce que c'est vieux, est-ce que c'est jeune, c'est pas spécialement, voilà, mais c'est pas spécialement nouveau, c'est quelqu'un d'expérimenté, qui a déjà fait quelques films, et ben même dans ce cas-là, j'ai déjà fait quelques films, mais c'était que des films de tournage, là on passe à un film d'archives, ou euh, sur un prime time, ce qui est encore pire, c'est-à-dire que le prime time, il ne faut pas se rater, se dit la chaîne, le producteur aussi. Voilà, donc il faut être prêt à co-réaliser. Ce qu'il faut savoir aussi, euh, c'est qu'un producteur, quand il développe, euh, que ce soit en fiction ou en documentaire, dans le meilleur des cas, c'est un projet sur 10. Souvent, ça va être un sur 20. Et ça, c'est sur ce que le producteur a retenu, qu'il a sélectionné dans tout ce qu'il a reçu. L'auteur, euh, le réalisateur qui envoie un projet, euh, il a une chance sur 50 peut-être de voir un film au bout et ça prend du temps il faut être à la fois persévérant euh, et pas saoulant il faut être patient mais ça veut dire aussi être patient ça veut dire aussi qu'on relance pas au bout de trois semaines il n'y a pas de producteur qui répond aux trois semaines ça j'en connais pas faut se laisser deux mois avant de relancer faut avoir son pitch son résumé court dans la tête. On peut croiser des gens en ville, dans un dîner ou à l'occasion d'un festival, et puis à ce moment-là, la discussion s'engage, euh, les atomes sont visiblement crochus pour que la discussion dure plus de 30 secondes, euh, et là, il faut être capable de pitcher son projet, pas en 30 minutes. Il faut savoir le vendre en 3 minutes et tenir compte un petit peu du marché tel qu'il est. Ça veut juste dire qu'il faut penser euh, un petit peu marketing. C'est pas parce qu'on fait du documentaire, c'est pas parce qu'on fait de l'art, de la culture, que le marketing c'est un gros mot. Marketing ça veut juste dire comment pour traiter mon film, traiter mon sujet, raconter mon histoire, euh, comment je vais la présenter, comment je vais la vendre. Alors ça fait pas mal de s'associer avec euh, quelqu'un de reconnu. Par exemple, un scénariste un peu plus expérimenté qui a ses entrées, qui a écrit des scénarios qui vont, qui sont sur le, diffusés sur le type de chaîne qu'on vise, là où on voudrait entrer, euh, ou le type de case qu'on vise si on veut changer de type de case. Ça peut aider d'aller proposer son projet euh, à un auteur. On voit souvent arriver des projets de fiction comme ça. Il y a un scénariste et un réalisateur qui co-scénarisent ou pas, qui arrivent ensemble. Après, il faut aussi il y a le travail des agents. Vous avez des agents qui prennent rendez-vous avec les producteurs avec qui ils aiment travailler ou euh, là où ils savent qu'il y a un potentiel pour tel type d'auteur. Un bon agent, c'est celui qui sait mettre en relation les personnes. Qui a un regard sur l'éditorial Qui a lu les textes des auteurs Il faut trouver un agent qui va un petit peu proposer vos projets aussi, si vous n'y arrivez pas tout seul. Passer en festival, c'est très important pour un réalisateur, beaucoup plus que pour un producteur. Le producteur, lui, veut les festivals majeurs. Le FIPA, euh, Banff au Canada, euh, le Festival de la Fiction de La Rochelle, euh, Locarno, il euh, y en a d'autres. Mais c'est là que les prix sont importants. Le premier prix du documentaire au Festival du film gay-lesbien de Paris, le producteur, il s'en fiche un peu. Ça fait plaisir aux, surtout aux réalisateurs. Et là, on se fait repérer par les producteurs qui sont là ou par des distributeurs qui sont là, qui vont proposer de distribuer le film s'il a été autofinancé et qu'il est déjà fini. Il vaut mieux aller en festival que sur un marché comme le Sunnyside, le MIP, où il y a des réalisateurs et des comédiens et souvent ça va être la partie lente C'est-à-dire que quand on est producteur et qu'on va à ces endroits-là, euh, les rendez-vous qu'on a, euh, ils sont avec les chaînes, tout le travail, c'est d'essayer d'attraper, si on n'a pas les rendez-vous, les chaînes entre deux rendez-vous. Alors les chaînes, ça va être les chargés de programme, les conseillers de programme, d'essayer de les attraper pour, euh, nous en tant que producteur leur pitcher les projets. Et les chaînes cherchent à nous fuir. Souvent le producteur, alors plus il est petit, moins il a d'argent, moins il va passer de temps sur place. Il sera déjà vachement bouqué et le temps qu'il n'aura pas de booké, ça sera pour essayer d'attraper les gens avec qui il n'a pas réussi à fixer un rendez-vous. Si, si on connaît vraiment personne, il vaut mieux aller sur un petit festival où il n'y aura pas beaucoup de producteurs, mais où le, le, justement les producteurs seront un peu moins occupés. Il n'y aura pas forcément un producteur, mais il y aura quelqu'un de la boîte de prod qui sera plus disponible et aussi les, les choses sont moins clasonnées, le public rencontre. Voilà.